Mais avec nous encore, Maïs Bertin, nous bailler le ciel, un applaudissement. pour présence. La vie Dieu, bénis-nous. Nous avons la gloire de Dieu. Et que nous, avons légèrement ça rapport nous, nous, soirée mais nous, rapport nous, nous, soirée. même même a nous, nous, nous, au même qu'il a qu'il a soit aussi que bon Dieu est capable de continuer bah où l'opportunité pour capable continuer continuer être présent. Je conseille vous la bon Dieu comporter comme un petit mot offert et présence de bon Dieu un bon aimant. Pas comporter comme un petit paille parce que. Paille la pape attire émane. Même si vous collez pas la sou émane, ça l'a fait. L'a tombe. Les pas rété. Mais vous comportez où vous avez un petit mot sur fer pour que vous capable d'attirer par émane. Paille la pape jamais en virer tes collets ou émane, mais c'est fer là, qui a pris tes collets sur déjà fait lecture pour nous, pour la troisième parole. Première parole, la Femme s'en gêne comment elle te dit? Deuxième, troisième, femme, voilà ton fils. Et nous remercions tout le monde qui a prié pour nous et vous même qui t'ai commencé à faire ça continuez à faire ça et nous connaissons prière prière pape yo pape en vain Amen, Amen. peut-être que vous a pas de pour parler de la troisième parole là. mais bon Dieu permette que nous là et nous parler pour nous parler de toute cette parole au nom de Jésus Amen. Femme voilà ton fils Lecture a été faite dans Jean chapitre 19, verset 17, pour arriver dans verset 27. Et c'est dans Jean chapitre 19, verset 26 que nous joignons la troisième parole. Femme, voilà ton fils. Hier soir je suis arrivé à la caille et je réfléchi sur la troisième parole. Là. Et puis depuis dimanche soir je sorti là, je suis toujours à la petite temps. Mais hier soir je suis tellement fatigué. Et puis madame m'a coupé pour me coucher. Et puis je m'obéis. Je vais mal couché. mal coucher. Et je réfléchi à que ça me dit sur la troisième parole. <rire> Parce que, le regard des paroles là, c'est comme si je me suis C'est comme si je me suis pour me dire. Femme, voilà ton fils. Je dis quête. Je dis, bon, ça m'a dit ce la parole ça là. Peut-être dans cette parole, il y a deux paroles depuis que vous a devant ou qu'il ou senti message qui a dégagé là-dedans. Mais il y a parole avec les yeux par sont on virer le tunnel ou par qui il ne dire. Monsieur est certain à à il y a parole pour le dire. Femme, voilà ton fils. Et que Jésus n'a pas d'habitude pour de les mari-maman, bien pour le de la mère. Le avec lui, il dit femme. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'a pas admettre que Marie, c'est maman -là, ou du moins, est-ce que a minimisé Marie comme maman? Et l'adresse avec Marie, il dit femme. Il dit non, ça c'est une formule qu'il a utilisée pour adresser au sexe féminin à l'époque. Il adressé au sexe féminin. C'est un mot dit, femme et nous sommes qui ki s'arrêtaient Jésus a utilisé même moi pour adresser à Marie dans nos cana en Galilée. Le Dieu vingt t'a manqué et puis Marie t'a le côté Jésus et puis il t'a dit femme qui a-t-il entre toi entre moi et toi, <rire> entre moi et toi, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire, ce n'est pas parce que Jésus était dénié que Marie lui-même lui, lui admettre comme maman, mais c'est en formule même qui était quand utilisée pour adresser au sexe féminin à l'époque. Et si nous t'agardons, regardons dans Jean,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 et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où a été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et cette ils lui dirent Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur répondit Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, etc. La poésie tout, ils utilisait même moi pour parler avec mes dames. Il dit Femme, Ça veut dire ces mots que Yo Tekon utiliser pour adresser à sexe féminin même dans, dans l'époque époque là. Et sous ta parcourie bible a plusieurs côtés que Yo utilisait mots ça pour yo adresser avec Yo. Femme, voilà ton fils. Et hier soir, on te dit ça, on te dit que Jésus-Christ les pas petite femme non avec garçon. Mais c'est petite femme non. Parce que Jésus-Christ pas de gagner en naissance, même avec nous. Ça veut dire pas de gagner une gamète mâle, une gamète femelle qui te rencontré Pas de gagner en fécondation qui te fait. Même si ça fait pour nous en tant que l'homme, pour te fait comme ça pour Jésus. Même la Bible di dit que. Marie arrivé enceinte, est arrivée enceinte, c'est par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit que ça lui-même est lui arrivée faite. Et nous sommes qui comportement que Joseph lui-même t'est lui gagné, puisque c'était un homme qui était intègre, qui n'a pas un lien de louche, un lien qui n'a qui maintenant cache-cache avec Marie, et qu'il était décidé le rompre secrètement pour que ça pas arriver un scandale parce que à cette époque Marie il était dû lapider Marie selon la loi des juifs il était supposé lapider Marie parce que ou pour marié ça pas bien droit arriver mais nous connaissons que qui message que bon Dieu voyé par Joseph il te permet que Joseph t'est arrivé comprendre ce que t'as passé a, par moi, un message que bon Dieu t'est voué par ben Joseph. Et que Jésus, lui fait, lui passer dans votre Marie. Et nous, et comment, Zange ta ta de message là pour te dire que Marie lui trouvait grâce. Il trouvait grâce aux yeux de Dieu. Et Joseph, lui, il fait nous recevoir un message à la main, bon Dieu. Il n'y a pas de rien que le te sinon que accepter, volonté, bon Dieu. Nous songeons histoire là, très bien. Et les Jésus-Christ lui-même, il lui à l'âge de 12 ans, comment il est dans le temple, j'ai posé Monsieur Sacrificateur aux questions Et Marie, Joseph, il n'y a pas de carrière comprendre le comportement que Jésus lui-même a gagné. Et Jésus grandit, bon côté, il vit dans le temps, et qu'on Jésus rive moment pour accomplir la mission que bon Dieu t'est bali pour te accomplir sur la terre et m'a demandé est-ce que Marie t'a attendu à un bagay comme ça de petit lit est-ce que Marie t'a attendre que ces petites lias qui pral dans une telle position pour la subir une mort ici honteuse et nous connaît que la loi dit que il y a qui pend sous bois, il y a qui pend à la croix, yon crucifié c'est yon y qui maudit. Il y a qui maudit si vous regardez dans Deutéronome 21 verset 23. Dans Galates 3 verset 13, la dit maudit n'importe monde qui cloué sous la croix. Ça veut dire Marie nous avons compris qui cap traversé Marie. Marie mari pral genyon honte pour le vivre dans la société. Sa. Parce que le gen petit li que yon pèn, que cloué sous la croix. Et même je dis à tout, si vous ta fait dans yon famille, bon peut-être que la ville, ça n'y a pas tellement répondre. mais dans un zone si une famille, comme un enfant mien soit que ta volé un cabrit par exemple. Wapwe, moun nan fan sa, par an ou Après on monde soit le font choix dans famille ça, parents ont te konne histoire ça, l'a ou, petite li pas entrer dans famille volé cabrit. Alors que c'est en Green monde, n'enfant mien qui t'ai volé cabrit là. Annon juste essayer font imagination. Marie Mère de Jésus, humainement parlant, qui a assisté à crucifixion de Jésus. Marie, mère de Jésus, qui a assisté à la crucifixion de Jésus. Yon maman, par exemple, qui a assisté à la petite qui a trépassé. Parce que tout le monde qui est là, même si vous n'avez pas maman, vous pouvez imaginer. Même si pas maman ou, ka, ou ka, juste pour un petit temps pour imaginer saine. Toute maman aptan pour ces petites yon qui enterre. Des fois, dans la culture, pas nous comme haïtien, yon même dit que les maman qui dit ça, c'est tête sec et yon. Konya, mais c'est lui même qui a assisté à la mort petit. Et quelle mort? peut-être si c'est si, si, si, s'tais un petit si malade et puis qu'on y a où t'as où suivi médecin avec vélo etc parce que on y, y a toujours dit ça y a dit l'orgue est mort c'est deux cas l'orgue l'orgue malade c'est deux cas c'est soit on en lit rétabli ou du moins c'est mort. ça veut dire lorsqu'il est malade ou quand on a qu'une deux possibilités mais qu'on y a l'orgue malade du tout c'est un l'orgue mort comme ça deux cas ça y est pas même ça veut dire, on imagine yon maman qui est malade et puis qui vient de faire un moment où il y a un coma et il mourir Avec un moment par exemple qui vient de qui sorti et puis juste pour une nouvelle balade il mourir Ça veut dire, si vous a deux impacts différents, les nouvelles la rejoindre maman même gens Ça veut dire, ou pouvez imaginer Marie là, qui observe ce c'est comme si ça dit Marie vient de la Maman, tu vas bien comprendre, ça m'a dit, là, et puis tu as souffert. C'est comme si, on fur et à mesure que tu tranches, au fur et à ça, côté passé dans le monde, tu tout net. Tu as son table qui vient dresser devant. Mathieu, premier bagaille, bon, je dis que de cette déclaration de Jésus, il dit que cette déclaration de Jésus, c'est une déclaration de compassion. C'est une déclaration de compassion. Et compassion qui s'allie. Compassion, c'est un sentiment. C'est une sensibilité qui peut à comprendre douleur et la souffrance l'autre. Déclaration Jésus, femme, voilà ton fils. C'est compassion que Jésus vient gagner pour Marie. Par rapport à la souffrance que Marie lui-même lui a endurée face avec la crucifixion Jésus. Jésus-Christ dit ça, c'est pas la compassion qu'elle vient gagner pour Marie. Et qui est-ce qui a as de compassion pour l'autre là C'est Marie qui a de compassion pour Jésus. Parce que c'est Jésus qui crucifie. C'est lui-même qui a clou en place, Et il y a une dimension que clou clou a gagné. C'est Marie qui a une compassion pour Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui a de la compassion pour Marie. Là, parce que Marie, quand elle est sous deux pieds là, très certainement, l'a a crié. Elle est en tristesse. Mais Jésus. Souillons quoi? Deux mêles clouées, pieds cloué. Et c'est Jésus qui prononçait une parole, et cette parole, c'est une parole de compassion pour Marie qui est en situation qui est atroce. Peut-être, Jésus a imaginé qui est-ce qui va aider Marie. Qui est-ce qui peut soutenir Marie Et la question qu'on doit se poser où est Joseph Je dis dit nous peut-être que Marie était déjà veuve parce que nous pas de traces, nous pas de présence Joseph. Est-ce que si Joseph était encore vivant, est-ce que Joseph tape bon, bon, bon quoi à tout pour assister avec ça Mais on dit nous peut-être que Joseph était déjà mort. Côté l'autre l'autre frère Jésus. Parce que rappelez-vous, Marie pas gagné uniquement Jésus. Il était gagné l'autre petite. Côté est-ce est que a même tout est Pour qui ça est pas là Bon côté Marie maman yo, pour qui ça yo pas là tout Bon côté Jésus et donc si on t'a fait on fait un coup d'œil dans la culture pas nous comme haïtiens les gens qui, qui mourent, comment ça est qui comportement que les yo et même yo gagné longtemps jambalala et je disais par contre ça a été longtemps longtemps les gens qui mourent, ou plus souvent les gens qui ou elio ils a fini pour y soutenir Ils a fini pour y réconforter Ils a fini Peut-être pour partager quelque chose avec mon ça. Mais je dis à l'heure que mon qui m'a dit ça, mon plus fini pour le vin, joué. Le prend. Je dis à lui boire. Mais il n'est pas venu pour le consoler. Jésus a eu compassion pour Marie. Compassion. Est-ce que m'y a compassion pour yon frem Est-ce que m'y a compassion pour yon frem L'homme ou en souffrance. Qui comportement que m'y a fait à la souffrance Est-ce que m'y a des de miséricorde, Est-ce que m'y a souffrées Est-ce que m'y a pour le pas, ouais, souffrance là. Les de boucher, elle est pas des cris, l'autre là. Au lieu de manifester compassion. Mais Jésus manifestait compassion pour Marie. Et, deuxième magaille, cette parole de Jésus fait voir que c'est le divin qui peut consoler l'humain. C'est le ciel qui peut fortifier la terre. C'est le supérieur qui donne à l'inférieur. Ma propre, cette parole de Jésus fait voir que c'est le divin qui peut consoler l'humain. C'est le ciel qui peut consoler la terre. C'est le supérieur qui donne à l'inférieur. On nous lit verset, verset 27 là puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Là, c'est Jésus qui prend soin de Marie. Et non Marie qui prend soin de Jésus. Vous le comprendre. Vous so, ne pouvez pas mettre en place. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on pas dit. C'est Jésus qui prend soin Marie. Et non Marie qui prend soin Jésus. C'est là. C'est pour montrer la supériorité de Jésus face à Marie. Pour montrer que Jésus est placé au-dessus de Marie. Jésus supérieur, Jésus pas qu'à comparer avec Marie. Jésus est sans égal, il est incomparable. Ça veut dire pendant que Jésus quoi la pensée avec Marie, avec un monde qui vous prend soin, y ont y pour loger. Jésus a pensé à tout ça. Et ça fait dire, femme, voilà ton fils. Et cette déclaration de Jésus fait montrer que il était sur la terre, mais il n'est pas de la terre. Cette déclaration de Jésus fait associer ça à la terre, à la terre. Parce que Jean l'a prête sur la terre. Jésus a monté, Marie a prêté sur la terre. Et qu'on a puisque ça a la terre a prêté avec la terre. C'est Marie qu'on a nécessité une petite. C'est Jean qu'on a nécessité un maman. Mais nous moi-même comme le dit qui a nécessité un maman. maman. Ça veut dire là Jésus montrait que lui-même n'est lui pas de la terre. Il était deux passages. Il était venu pour accomplir une mission. Et quand il est obligé d'associer Marie avec Jean, le disciple qu'il aimait. Parce que lui-même, quand il est lié, il n'est pas un peu au moment. côté Jésus peut-être que c'est Marie qui t'a parlé avec Bouyo, qui t'a dit Bouyo, gen pitié pour lui on veut l'église là avec moi peut-être que c'est peut-être que c'est c'est Marie qui t'a parlé avec Bouyo, j'ai on t'a calé Jésus pour t'a pour ta dit avec Bouyo, amis en fais le grâce gen pitié pour lui non Peut-être que c'est Marie qui parle à Gouroyot. Il a dit qu'elle de est descendu sous quoi pour moi, s'il Même plaît. Mais j'ai l'impression d'un moment ça. Marie, elle est morte de peur. Marie frémit en présence de Gouroyot. Elle peur en présence de yo parce que depuis son de caractère, Marie n'a pas osé approcher votre côté. Mais c'est Marie qui t'a supposé intervenir pour Jésus. En tant que maman. De la maman est pitié dans une situation difficile. Est-ce que c'est ce n'est pas eux qui agir? C'est eux de agir. Et cette déclaration de Jésus l'a également fait ouais. Profondeur. Ça y aurait les amitiés aussi. Parce que rappelez-vous, Bible a dit, le disciple qu'il aimait. Et il dit nous, Jean a une habitude pour coucher sous poitrine. Jésus. Et quand y a, Jésus a non seulement consolé Marie, mais il a consolé Jean aussi. La console les gens aussi. Parce que, rappelez-vous que c'est amitié entre eux. Et si nous allons dans le Proverbe 17, verset 17, il dit L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Là, je ne se pas ça pouvait réellement. Tu as une amitié entre Jean et Jésus. Et Jésus ne consolait ni Marie, ni consolait ni Jean. Femme, voilà ton fils. Et disciple, voilà ta mère. Est-ce que aujourd'hui on parlé de amitié Là où est as une amitié vraie entre Jean et Jésus il y a le courage pour le juste côté que vous pouvez clouer Jésus. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas de d'amitié Il y a des gens qui s'améliorent, c'est pour ça qu'elle gagne. gagner. pour ça qu'elle a joué. C'est où ça qu'elle a besoin de 100 dollars pour être dans le même monde. Il y juste 100 000. Mais pas de amitié, c'est vrai. Pas qu'une sincérité. Pas qu'une sincérité dans l'amitié. Là, nous dit que la déclaration ça prouvé que c'est Jésus qui prend soin de Marie et non Marie qui prend soin de Jésus. Et là, nous dit que dans la place côté jésus peut-être c'est à Marie. Qui t'a dû intervenir en faveur de Jésus. Mais on connaît ça, pas t'a fait. l'église à la même. ça. Ça, pas fait. Marie, pas intervenir en faveur de Jésus. Sinon, a t'a raison. Pour yota que pour m'a respecté, pour m'a adoré Marie. M'lô là. Si Marie t'a intervenu en faveur de Jésus. Soit dit à soldat pour pour ta, pou ta descendre sous quoi pour les temps pris. Je dis vous il dit que ou pas ou pas c'est Marie Marie qui t'a intervenu pour Jésus qui t'a fait Solda descendre sous quoi Il t'a tu ça comme argument Vous t'a dit non si c'est comme ça ou qu'adore Marie tout. Maintenant, Esaïe, chapitre 42, verset 8. La Bible déclare Je suis l'éternel. C'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si Marie était intervenue en faveur de Jésus, peut-être que la gloire de Jésus serait partagée. Il t'a partagé la Marie. Mais Marie pas va pas intervenir en faveur de Jésus. C'est Jésus qui t'a intervenu en faveur de Marie. Marie n'a pas intervenu pour te consoler, Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a intervenu pour consoler Marie. Et c'est ça que je veux comprendre à soya. Vous voulez comprendre que c'est Jésus qui digne pour nous adorer. C'est lui-même qui est digne pour nous adorer. Ce n'est pas Marie qui est digne pour nous adorer, à ce mais c'est Jésus qui est digne pour nous adorer. Femme, voilà ton fils. Disciple, voilà ta mère. si on adore marie si on adorer jean ça c'est de l'idolâtrie et pendant m'a je me sentir qu'on va dire pour me à l'église là est-ce que pas il pas de moune là, qui gagne de image là taille Est-ce que vous avez des gens de ont une images Si vous avez un gros tableau que vous prétendez que c'est qu le -ce tableau de Jésus. Je pas Est-ce que vous avez des tableau, une image, de photo la soit c'est photo disciple, soit m'a connu, soit, soit c'est photo Marie maman Jésus. Si vous voulez que vous allez la dégagez-vous, éliminez brûlez parce que Jésus, pas Jésus dans un tableau, il a un Jésus dans le cœur. Dégageons, s'il n'y a ça de gaz à soi, vous le débrouillez-le, prenez aliment, prenez gaz Mais mettez Jésus en don. Et comme nous, c'est quoi C'est n'est pas un petit comme ça, comme ça. Ce pas un petit comme ça, comme ça, non C'est pour vous prétendre que les sephées sont mais n'était-elle était là avant Marie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand on a dit Jésus-Christ, c'est le verbe de Dieu. au Thierry de Jésus-Christ, il est le verbe de Dieu. C'est la parole incarnée de Dieu. Il est le logos de Dieu. Et l'éprouvait ça à la croix. le par un homme comme ça, comme de ça. L'éprouvait ça a pensé de lui. Un charpentier. Ce n'est pas ça il est vrai. Ça a été vrai c'est pas ça lié. Ça a sauté aux yeux des hommes. Parce que la Bible a dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Il t'a prouvé que ils ont une famille pauvre. Et c'est ça même qui fait reconnaître -les comme moi. Mais Jésus-Christ fait à la croix trois premières paroles qu'elle prononçait là, prouvent nous déjà qu'elle parle en ordinaire. Jésus-Christ prouvait que parle en ordinaire à la croix. Pour le il fait, il pardonne. Deuxième bagaille, il fait, il sauve. Troisième bagaille, il console. Dans la première parole, il pardonne. Ça prouve un que pas un monde ordinaire, ils sont hommes extraordinaires. Ils au-dessus des hommes, parce qu'au milieu de sa souffrance, il pardonne. Deuxième parole, il sauve. Un homme ordinaire ne peut sauver. C'est Dieu qui peut sauver. Et cette troisième parole. Montrez-nous que Jésus-Christ console. Il pardonne, il sauve, il console. Et ce soir, l'a continué à faire même bagaille là. L'a continué à pardonner, l'a continué à sauver, l'a continué à consoler. Et c'est ça même les dit pour me dire à Il console encore. Il console encore. Il t'a consolé Marie. Il t'a consolé Jean. Malgré que vous-même qui est dans la position pour te consoler. Mais il te consolé. Et à soui, Dieu dit pour me dire, Jésus console encore. Il console encore. Face avec l'eau qui a poulé dans les yeux Marie L'a été obligé d'intervenir pour te consoler Marie Je connais a dit l'eau qu'on a poulé dans les yeux Mais Jésus console encore a L'a continué à de l'eau L'a continué à prendre tristesse L'a continué à joie Quand continué à consoler Marie L'a a consoler les gens ou même à soi dans sa Jésus-Christ a continué à consoler ou de vous mettre confiance dans lui. Amen. M'a qu'on est vieux. M'a qu'on qui sa va passer. M'a qu'on qui de l'eau a coulé dans les yeux. M'a qu'on depuis combien de temps l'a coulé. M'a qu'on qui, qui, qui, qui objet qui fait que de l'eau a coulé dans les yeux, j'en l'a coulé à la. Peut-être que l'eau est frère, l'eau est soeur, l'eau est en ou mettre joie dans le visage ou. Mais là, il y a de l'eau à couler, quand il y a de l'eau à couler, vous ne pouvez pas montrer mon ça. Mais Jésus console encore. Jésus, il est le meilleur. Jesus is the best. Jésus, is est le meilleur. Jésus, c'est ça qui est bon. Jésus est le meilleur. Nous avons proclamé ça avec à Asoya. On nous dit simplement Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Jesus is the best. Puisque Jésus est le meilleur. C'est ça que bon. Il est pouvoir non seulement pour le pardonner. Il est pour le sauver. Il est pour le consoler. Il a consolé dans son rire. Je ne sais qui qui soit traversé à soi. Mais Jésus dit pour me dire, bon Dieu dit pour me dire, la console à soi de pour finir à lui-même. Je ne sais ma si suis un Je pas meilleur. là. ne sais pas si contre patron. Je pas meilleur. là, ne contre pas même meilleur. Je ne pas contre meilleur. Je ne pas maman suis pas Je sans m'y pap kaffè enye Comme nous en en situation Jésus à la paix Est-ce que Marie te kaffè en bagaille? Non Est-ce que Jean te kaffè en bagaille? Non m'être kaffè enye Non quelle situation trouvou à soi Qui de l'a koule dans zye ou Peut-être que de l'a koule dans zye ou Son maladie qui fait de l'a koule dans zye ou De l'a koule son déception Qui fait de l'a koule dans zye ou Peut-être que son parole en monde Qui fait de l'a koule dans zye ou Jésus console encore. Jésus console encore. Jésus restaure encore. Jésus fortifie encore. Sous sans tout écrasé. tout sent bouleversé. tout sent la Bible est finie pour vous. Jésus restaure encore. Il est le meilleur. Viens jouer. Pour te Bali. Pour te souci ou bali. La restaurée ou. La souillée de l'autre nanché ou la. C'est pour ça même que le devine mourir. C'est pour le restaurer l'humanité. mais quand combien de gens qui sentent que la vie n'est pas finie sous pied. Mais parce que Jésus est le meilleur, il a restauré ou à Est-ce que vous voulez venir jouer de nous? Est-ce qu'on veut livrer vie ou Bali pour le restaurer ou? Qui est-ce que vous voulez adorer à Sweya? Vous, vous voulez adorer Saint-Jean? Vous voulez adorer Marie? Bon, dis-moi qui ça Marie t'a fait. Dis-moi qui ça Saint-Jean t'a fait. Dis-moi qui ça t'a fait. Qui fait ta raison pour m'adorer? Et puis vous-même, quand vous avez dire, « madame dit ça, Jésus t'a fait. » Qui a une réseau fait pour m'adorer, pour me glorifier, qui fait que c'est le meilleur, il va raconter ça le défait. Et quand on a dit, reditez moi l'histoire de l'amour de Jésus. Reditez-moi l'histoire de la crèche à la croix. Quand on a vu de nous dit ça, je sorti de la crèche à la croix. Pour me raconter. Je vais raconter comment tu as fait boiter au marché. Je vais raconter comment tu as fait faige. Je vais raconter comment tu as libéré démoniaque. Ça te pensé de parler. Je comment t'as libéré. Et puis je vais tomber. Je vais tomber dans le sacrifice de la croix. Et puis, quand je vais raconter comment les sauver, comment libérer. c'est chêne qui est en chêne, non? Et puis, quand a est-ce que Marie qui a fait travail ça? Quand on y a est-ce que Jean qui a fait travail ça? Pas qu'il y a autre pour nous adorer. Pas qu'il y a autre pour nous glorifier. Pas qu'il y a autre pour nous faire hommage. Pas qu'il y un qui c'est meilleur. C'est Jésus et Jésus seul. Et Bible la Bible dit, Dieu, ben, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom qui existait. Et devant non, ça, tout nous, ça toute les genoux fléchis. Pas que genou genoux qui fléchis devant nos maris, mais devant nous Jésus, tout les genoux fléchis. Pas que les genoux qui fléchis devant nos gens, mais devant le nom de Jésus, tout les genoux fléchis. Et quand il dit, prononcer le nom de Jésus, tout les genoux fléchis. À ce importance vous Jésus Jésus dans la vie? Ou? Qui place que Jésus avez Jésus dans la vie? Est-ce que vous Jésus dans un livre? Ou jusqu'à Jésus dans un tableau Mais est-ce que c'est Jésus, il est dans votre cœur? Est-ce qu'il est dans notre cœur? Si Jésus est dans cœur nous, c'est lui qui a consolé nous. Asuya c'est ça que je te dis pour me dire. Et ces réflexions, ça y est, je te demandé pour me faire avec vous. Dans la parole, ça. Par contre, si quelqu'un qui veut saisir, même me que l'esprit de Dieu l'ouvre l'esprit. Pour comprendre. Pour comprendre ça que bon Dieu veut dire. à soi. moi-même, qui est-ce que je sur la parole, ça? Mais Dieu dit c'est ça pour me dire. Même Jean, même Jean, même je, je dit, ça gué sur elle pour t'en. Tendez? Tendez. tendez. Et pas seulement t'endez, mais appli, appliquez. Amen. Jésus sauve encore. Il pardonne encore. Il console encore Jésus sauve encore Il pardonne encore Il console encore Jésus pardonne encore Il sauve encore Il console encore Jésus pardonne encore il sauve encore. Il console encore. Il console encore. Il console encore. Fais mes yeux pendant quelques minutes. Jésus pardonne encore, il sauve encore, il console encore. Jésus pardonne encore, il sauve encore, il console encore. Et c'est à lui-même que gloire appartient, c'est à lui-même que adoration appartient. C'est à lui-même que l'honneur appartient. C'est à lui-même que le respect appartient. Gardez la console ou assoyez. La consoler ou. Même si tout le monde a viré de barou, ou la console -il. Même si on a un cafou par pour monter, si pour descendre. Cafou a plusieurs branches. La console -il. Même si de l'eau a coulé dans les yeux depuis des années. La console Uh, même, si, même, si, même, même si vous avez plusieurs médecins, un pile fois déjà, un ne pas jamais marcher Mais assure l'a consolé. Il console encore. Il console encore. Jésus console encore. Et il l'a consolé dans ça salle-là. mon l'a consolé dans ça salle-là. Il console encore. Alléluia. Oh, il console encore. Il console encore. Quand les amis pas comprenent nous, il console encore. Papa, maman pas comprend nous, il console encore. Madame pas comprenent nous, il console encore. <truits> Jésus console encore. Jésus console encore. Ou poumé longtemps ak situation ça. Ou poumé longtemps ak problème ça. Mais Jésus console encore. Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'où? Dans les, jusqu'où dans les, juste agit la forme en jusqu'où dans les, jusqu'où dans les, à quoi? Jusqu'où dans, dans les? Il est le même lien aujourd'hui éternellement. Il agit encore. Il agit plus sa mort Il agit plus sa mort. Il agit il agit Seigneur, console les peuples console ton peuple console ton peuple console ton peuple Père console ton peuple Alléluia Fais mes yeux au mon Dieu on va connaître de vous mais bon Dieu qu'on aime on va connaître de moins mais bon Dieu qu'on aime Juste pour dire ça, parlez avec lui dans son cœur. Paslez avec lui, parlez avec lui, parlez avec lui, parlez avec lui. Parce que l'aventure a approche, parlez avec lui, parlez avec lui. Il console encore, il console encore, il console encore, il console encore. Là les a gens qui gagnent l'eau qui ont coulé longtemps. Là, Jésus console encore. Oh. Il gens qui gagnent l'eau longtemps. Je ne sais pas si longtemps, gagnez l'eau longtemps. Je ne sais pas si vous gagnez l'eau longtemps. Je ne sais pas si vous gagnez longtemps. Jésus console encore. Je ne sais pas si longtemps. Jésus console encore. Alléluia. Il console encore. Si elle de l'eau, papa. Si elle de l'eau, papa. Si elle de l'eau, si elle de l'eau. Si elle de l'eau, si elle de l'eau. Alléluia. Jésus console encore. Jésus console encore, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, éternellement, éternellement. Jésus guérit et libère. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. À plusieurs fois, faiblesse nous fait nous quitter meilleur là, nous quitter meilleur là, Nous fait l'autre route. Nous quitter meilleur là, nous fait l'autre route. Nous plus comprendre son, c'est non, non c'est non, mon médecin nous a joué une guérison. Nous plus comprendre c'est non mon famille qui est étranger levé nous. En plus, le fois nous plus comprendre, Nous avons voulu garder dehors pour nous. Et puis nous quittons le meilleur là. Le meilleur, il est là. Il est disponible. Il vous attend. Il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Église disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Combien de gens là qui gagnait la caillou, ils ont dit image. Ils disent c'est photo Jésus. Bon, à la vérité, on ne peut pas adorer, on ne peut pas adorer, on ne peut pas prier devant. Mais le coquet dans la ça fait plaisir, photo Jésus, coquet dans la caillou. On ne peut pas adorer, on ne peut pas l'adorer, on ne pas lever les mains devant. Ou pas fait ça. Parce que, ou a la parole. Mais quand même, si il faut Jésus, la caillou Ou bien, il y a un bel tableau, les douze disciples, la Kayou. Bon. Je ne sais pas si vous que ça, c'était idolâtrie. Que vous avez. À Jésus est pour dire ça, c'est idolatrie. C'est image taillée. Même l'homme ne va pas mal même l'homme ne va pas faire mal à devant, ce qui dans Kaila, c'est image taille. Je ne vais comme ça. Bon. Pendant semaine, il y a plus monde qui peut aller prendre plaisir, qui peut dans la télévision. Pour regarder l'image, comment il y a maltraité Jésus, comment il y a battu parfois même le cœur touché, ou bien même qui ont crié, de vous comprenez? pour regarder comment il y a battu Sauveur, il y a maltraité Sauveur. Oui, c'est vrai, il te prend pris tout ça pour nous vrai. Mais on connaît l'image, ça, où il y a passé. Bon, je non sais pas, y pas de caméra, ça, non? Longtemps, il y pas de caméra, ça, non? Qui a ce une image, ça? Quand tu as un visage Jésus-Christ, y a présenté là? Bon. Si bon, on qui sont venu on a des image qui sont venues, on a des choses qui sont venues. Je ne sais pas si tu as chance pour que gen aies une m'a partagé ne sais pas une chance. Je ne sais pas Est-ce que tu la une gen. Gen image ou as une chance? Tu as une une chance? Tu la une chance? Tu as une de Tu pile mon Bon, c'est fou à mais le gain, le but, c'est un gain. Mais et directeur, que tu es gagnant, on bat tellement pas le monde qui Je Ma partager avec nous qui ça claden? Ok, ouais. est Robert parole. Bah, muni en français ou bien créole. Je ne cesse de dire et de le répéter. Au monde depuis 1977, je ne suis pas Jésus. Oui, bah là, allez même. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis qu'un acteur et comédien britannique. Excusez-moi, quand c'est dans le téléphone, Mablin. J'ai mal. Et marre de voir mes photos affichées dans, okay, dans les lieux de culte et autres places pour être adoré et prié. C'est tout le monde comprend là? Nous, en français, c'est tout le monde comprend? Ok. J'ai juste fait du film pour gagner ma vie. Donc, quelques gens. Cesse de m'adorer et prier. Bouille mes photos et adore Dieu seul. pour nous Et si je si mets ça sur l'écran pour nous dire, images, les gens qui parlent là, qui écrit comme hein? ça, c'est un monsieur qui avait une cigarette. Il dit bien son comédien. Ils sont acteurs de films. Ils font film, li fait film ni pour gagner ville. Mais puisque étudient l'histoire de la passion de Jésus, ils font film ni sur la passion de Jésus. Et puis, l'image li est vraiment lui même. Et puis, l'image, j'en li déguisé pour faire photo de Jésus. Ya. Photo en Jésus. Ya. Ou apka, Comprendre vrai, c'est triste. Pour ceux un homme comme ça, tout le monde peut regarder ce ménage-là. Il y a des gens qui crient. Regardez ça, vous faites sauver, regardez sauver, regardez sauver. C'est lui qui sauve. Vous une photo même pour mettre quelque chose côté. Regardez la, la, la, la, la, la photo qui est là, c'est photo au beau-parole liée. Ce n'est pas que monde qui ont une photo de Jésus-Christ. Mais non, ça, à tout groupe, longue cigarette qui est dans la main. Lui même, il pour vous brûler, pour vous pas adorer encore. Il dit adorer bon Dieu seul. Amen. Mes amis, le message que je prêche vous placé. vous. Amen. Et pendant que ça a dit, dans la dit, parole, a troisième parole, la message il a a dit, a qui sont pour dire là dedans mais nous on va pas là a dit mon dieu lui-même c'est le tout ça, ça dit il y a une place il y a qui fait dit il y a façon le besoin il façon le besoin changer il y a façon le besoin corriger il y a façon le besoin comprendre qui est-ce qu'il est qui fait le dit parole donc Troisième parole, ça, nous souhaitons que nous comprenons à ce Jésus est le meilleur, mais ce n'est pas si majeur de la Jésus est le qui a c'est le qui problème, c'est le a problème, c'est le mettre a au problème. Et pour ne pas besoin comprendre que vous prenez l'autre côté, vous faites l'autre démarche. D'ailleurs, vous dit que vous nous ça déjà, Jésus pas un mélange. Depuis, vous voulez mélanger le livre de l'école. Pas dans mélange. Et ça fait moi, même, quand je fais mal pour moi, un monde qui l'église, et puis, petit cric, crac, c'est comme si je suis sensible pour petit toi qui est bon Dieu, si mon suis un problème, ou je suis un avec. Ou bien on va un petit macacri dans le cas dans le porte, etc. Ou qu'à garder un ou qu'à suivre un ou pouvez protéger tout, vous pouvez protéger tout, sécurité. Ça fait mal encore pour moi, des dirigeants même, qui comprennent bon Dieu, trois petits, vous pouvez mélanger bon Dieu. Par exemple, vous avez des positions ça là, bon, bon Dieu, bon 50 personnes bon pour me diriger moi c'est problèmes. problème. Vous avez tout compris, dès qui ça a été qui pral dans mon invisible visible pour le remplir gros tabernacle. Vous ta compris ça avec des têtes li. continue si là avec Jésus pas nan mélange.